Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Enfin, un nouveau projet perso. Bah oui, parce que depuis euh, la boîte à musique, et le sapin, euh, Bibi, il a pas fait grand chose. Hein. Enfin, je vous ai concocté un super projet. Le soleil arrive, et pour profiter du soleil, rien de mieux que de fabriquer un jeu d'extérieur qui déchire. Un jeu où vous pourrez vous la péter sur la plage. Projet perso numéro 6, c'est parti Et pour ce nouveau projet, je vais fabriquer... Et c'est pas n'importe quel boomerang, c'est un boomerang traditionnel australien. Bon, je vous l'ai dit, hein, mon projet il allait déchirer. Pour ce projet, il me faut deux planches de haies de 6 mm, de 90 mm de large sur 310 mm de longueur. Comme par hasard, j'ai justement deux... Non. deux planches de haies de 6 mm d'épaisseur sur... Ah, ouais, t'as compris quoi Enfin, voilà. Pour assembler les deux planches ensemble, rien de plus simple. Un assemblage à mi-bois, et ça devrait le faire. Assemblage à mi-bois, c'est terminé! Donc on retire une moitié de l'épaisseur d'un côté, une moitié de l'épaisseur de l'autre, on va les assembler et ça vous donne un assemblage à mi-bois. Je colle, je presse et je commence le gabarit. Deuxième étape, je colle le plan sur un panneau, comme ça je pourrais le découper et faire un gabarit. Après la découpe de mon gabarit, je ponce la pour que la courbe soit parfaite deuxième étape terminée après avoir ajusté correctement mon gabarit j'ai pris ma planche que j'ai dû j'ai juste fait un ponçage de propreté pour ne plus avoir la colle qui dépasse et je vais coller le gabarit au double face sur ma planche ensuite je vais détourer en laissant 2-3 mm à la scie sauteuse et j'aurai plus qu'à rectifier à la défonceuse avec une fraise à fleur Dernière étape, le profilage. Donc ici, j'ai la coupe euh, du profil. Euh, je vois qu'il y a un quart de rond d'un côté et un plat de l'autre. Le quart de rond, je vais le faire à la défonceuse avec une mèche bas quart de rond. Go <musique> Voilà, l'arrondi est fait, il donne quand même super bien, je suis content. Il reste la partie un peu euh, chanfreinée comme celle-ci. Bon bah alors ce que j'ai fait, j'ai découpé le plan, que je vais coller sur le boomerang. Et quand il sera collé sur le boomerang, comme ça j'ai les parties exactes à chanfreiner. C'est la dernière étape, après on va l'essayer à l'extérieur. En plus il y a du soleil, ça va être excellent. Enfin j'espère, j'espère qu'il fonctionne aussi parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Bon allez, je vous colle ça, dernière étape Et on se retrouve dehors. Thank you. le boomerang est terminé, je suis vraiment content parce que le résultat, euh, franchement, c'est sympa. Maintenant, euh, comme j'ai jamais utilisé euh, un boomerang, si ça tombe, il n'ira pas. Euh, mais <rire> ça, je sais pas le savoir avant. Par rapport au plan, euh, on est bon. La seule chose que j'ai fait après avoir euh, passé la râpe, c'est le poncer pour qu'il soit propre, casser les arêtes pour ne pas me euh, faire mal. On va profiter du bon temps pour aller essayer ça dans les champs, derrière chez moi. À tout de suite. Premier lancer. Bon c'est pas évident Mais je pense que Comme je gère pas bien le truc Avec le vent là, parce qu'il y a quand même pas mal de vent C'est ça qu'il y a, parce qu'il part bien Il tourne bien Mais il revient pas spécialement sur moi Encore quelques lancers à mon avis Et j'aurais trouvé le truc Et c'est Woodvlog 8000 Oui, oui, oui, oui. Ah. Et non les amis Aucun de mes lancers ne sont revenus mais bon, j'ai bon espoir et je ne lâche pas l'affaire. J'espère en tout cas que vous avez passé un super moment. Lâchez vos commentaires, n'oubliez pas le pouce bleu et surtout, abonnez-vous Ciao